Merci, notre précieux Seigneur et Sauveur. Oui, comme nous l'avons chanté, c'est toujours cet ancien évangile qui nous donne réellement aussi la vie. Mon bien-aimé, personne. c'est au travers d'elle, mon bien-aimé, que nous avons vraiment la lumière. Nous avons aussi la connaissance exacte de ta volonté, mon Sauveur. C'est pour ça que nous voulons te dire encore merci parce que tu as fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin de temps, mon bien Seigneur Tu es vraiment le Dieu parfait Le Dieu glorieux, mon bien Père Saint Tu savais, nous aurons tellement besoin de toi Ta présence dans notre marche, dans notre ville Et tous les jours, Père, c'est pourquoi tu as fait cette promesse Enfin que, quand tu fais une promesse tu, tu tiens réellement tes promesses à toi Pour que nous puissions être aussi rassurés Que tu es celui qui nous garde et qui nous protège Merci encore pour ta bonté encore aujourd'hui de Nous avoir donné ce souffle des vies Notre Dieu pour être dans ces lieux Mon bien Père Bisson, Et pour aussi que ton peuple, qui est aussi rassemblé Derrière leurs écrans différents endroits, qui puissent aussi avoir la communion afin que nous puissions aussi entendre ta voix, mon bien-aimé personne. Oh Dieu, tu as dit, mes brebis entendront ma voix, ne suivront pas la voix des étrangers. C'est vrai. Nous voulons vraiment entendre ta propre voix, mon sauveur, parce que tu l'as déjà fait connaître, notre Père Nous voulons avancer, marcher vraiment avec toi, comme tu l'as dit, des clartés en clarté, de lumière à lumière, mon bien-aimé Seigneur. Avec toi, nous ne serons jamais de ténèbres, mon Père Patrice. Mais avec toi, nous serons tous dans la lumière, mon sauveur, mon aimé Merci encore pour ton secours. Merci pour le pardon de nos péchés, mon bien-aimé Père au Dieu. Merci pour la grâce d'être éclairé encore par toi, d'être conduit, d'être soutenu, Père. Tu es vraiment, mon bien-aimé Père Saint, le plus beau parmi les milliers, Seigneur. et Nos cœurs et nos âmes sont vraiment attachés à toi parce que nous savons que de toi nous vient donc la vie. Et cette vie, c'est une vie éternelle, Père. Merci encore pour les cantiques. Merci encore pour le chant. Nous avons chanté, mon bien-aimé Père Saint. Nous te prions c'est vrai pour les requêtes qui ont été déposées pour lesquelles nous avons élevé nos voix certainement Père quand nous réalisons que ceux-là qui s'approchent de malades pour pouvoir les soigner, ils sont aussi exposés, nous te prions vraiment sincèrement Père de tout notre cœur pour que plus réellement les protéger encore davantage mon Père Saint, tu connais toutes nos soeurs qui travaillent dans ce domaine et nos frères aussi Père Dieu, nous avons présenté devant toi Père de même, aussi d'autres, tu connais leurs noms aussi Père de visant qui sont aussi nombreux Seigneur, béni sois-tu encore pour cela Père sois béni et glorifié encore pour ton amour à notre endroit Père, nous pensons soit tout ton peuple encore derrière les écrans qui sont aussi bénis et fortifié encore davantage. Donne-nous encore ta parole, mon roi, et j'implore ta grâce, mon Père, et aussi ton pardon, mon bien-aimé Seigneur, parce que tu es, tu es le Dieu qui est saint, mon bien-aimé Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi avec un cœur purifié, sanctifié encore la pensée, le cœur, l'âme, sanctifié pour que nous puissions entendre ta propre voix. Sois béni, quand je t'ai ainsi prié, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Seigneur de ce privilège encore qu'il nous accorde dans un temps de ténèbres comme la Bible nous le fait par effectivement que toute la terre est dans les ténèbres effectivement et nous sommes dans la joie de réaliser que notre Dieu est un Dieu parfait dans sa façon de faire les choses et dans sa manière de réaliser et de mettre effectivement la, la parole pour que nous puissions vivre cette parole. En fait, que nous soyons éclairés par elle. Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur. Car qu'il a fait cette promesse de pouvoir être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est un Dieu qui doit être loué et célébré. Un Dieu qui doit être aussi aimé de tous nos cœurs. Comme nous l'avons certainement entendu, nous avons réalisé aussi cette privilège, cette grâce et réellement qu'il est celui qui met dans notre cœur cet amour pour sa parole, comme nous l'avons aussi entendu, l'amour de la vérité. Que son nom soit béni, parce que nous savons que il a dit que les cieux et la terre passeront, mais jamais sa parole ne passera. Nous sommes de ceux-là qui ont vraiment confiance et foi à notre Dieu, parce que nous savons que puisqu'il vit, il continue toujours à pouvoir, parler et dans le moment difficile, quand nous nous trouvons comme si nous étions seuls, et lui, il nous fait part effectivement qu'il est toujours à nos côtés. En parlant de cela, je venais de penser à quelque chose, je parlais, je ne sais plus avec un frère ou une soeur, je ne sais plus de quel pays où je rendais ces témoignages. je pense que le frère ou la soeur, je pense que c'était de la France, je ne sais plus très bien, mais le frère ou la soeur euh, se sentait dans une position telle que comme si le Seigneur, notre Dieu, n'agissait plus pour lui ou pour elle. Effectivement, je sais plus très bien avec qui je parlais. Alors, ce sont des moments très difficiles pour un croyant lorsqu'il arrive à pouvoir sentir que la présence du Seigneur n'est pas là et que bon, il voit qu'effectivement, c'est comme si Dieu l'avait abandonné. Or, nous avons tous les désirs que le Seigneur, notre Dieu, nous conduise et nous, nous éclaire effectivement aussi et surtout que dans un moment comme celui-ci euh, réaliser qu'il est toujours présent jamais il n'a manqué il a fait cette promesse comme nous l'avons dit, euh, à pouvoir le citer dans les scènes écritures il a dit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps et c'est une parole de consolation pour les croyants en fait ceux auxquels le Seigneur s'est adressé qu'il a lui-même appelé comme nous l'avons aussi entendu que mes brebis entendront ma voix et ne suivons pas la voix d'un étranger. Nous, nous reconnaissons que nous sommes ses brebis parce que nous avons eu la grâce de pouvoir entendre sa voix et qu'il est venu nous chercher et aussi nous avons trouvé grâce à ses yeux, il nous a aussi trouvé. Donc nous marchons donc avec lui et il a dit qu'effectivement que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Nous le remercions pour cette promesse. Donc je disais donc à mon frère, je crois, à ma soeur, probablement, je ne sais plus très bien ce qu'il comme je le disais tout à l'heure. J'ai dit, c'est vrai qu'il nous arrive parfois comme ça de pouvoir me poser la question, est-ce que le Seigneur, tu es avec nous Est-ce que tu es avec moi Ainsi de suite. Et je lui ai rendu mon témoignage de ce que j'avais eu à expérimenter moi-même. Et ça, c'était la première fois quand j'étais invité en Asie, en à Myanmar, effectivement, dans ce pays-là. C'était donc le pays où j'avais été invité. Et, et j'ai eu à pouvoir apporter la parole. Et puis, je suis rentré dans la chambre d'hôtel où j'étais, j'étais allongé. C'était un pays un peu difficile parce qu'à l'époque c'était très difficile de pouvoir entrer dans ce pays, surtout si tu vas avec l'Évangile et aussi si tu vas aussi avec la Bible. Mais Dieu m'avait accordé la grâce, du Seigneur, de ce que je puis entrer dans ce pays avec les Bibles effectivement, et j'ai eu aussi à pouvoir aussi me prêcher ma parole mais il y avait une situation comme on sentait effectivement de l'insécurité pour la personne que j'étais effectivement ayant quitté l'aéroport et puis arrivé effectivement à l'hôtel, on sentait qu'effectivement qu'on était en fait surveillé d'une certaine manière ou d'une d'autre. Mais... Comme c'était la volonté du Seigneur de pouvoir être là-bas pour y apporter la parole, Dieu prend toujours son. Alors j'étais donc allongé et puis tout d'un coup, c'était la présence du Seigneur qui est descendue. C'est à ce moment-là qu'il me dit, donc prends donc ta Bible. Je crois que beaucoup de parmi vous connaissent ce témoignage, je le dis simplement pour ceux qui se connaître aussi, qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir l'entendre, pour qu'on réalise effectivement que notre Dieu est toujours présent. Alors il m'a dit, prends ta Bible, et je prie donc ma Bible, et j'ai ouvert effectivement la Bible, et là, je l'ai ouvert dans, dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, c'est cela, oui. Et alors il m'a posé la question, en rapport avec les quatre êtres vivants, ou est-ce que par rapport à l'évangile, où il y avait donc des corrélations, des correspondances, effectivement. Et bien, j'ai commis des erreurs en mettant des choses à un endroit où il ne fallait pas mettre... À ce moment-là, il m'a dit, non, ça, ça ne va pas avec celui-ci, celui-ci va avec celui-là, ainsi, ainsi. C'est comme ça que j'ai pu voir clair, effectivement, dans les saintes Écritures, en rapport avec les quatre êtres vivants. À ce moment-là, comme sa présence était là, je crois que c'était lui, quand même, qui m'avait permis cela. J'ai eu le courage de pouvoir poser cette question. J'ai dit, Seigneur, et je prêche, et je suis là, je cours ici, et ainsi. Je dis, Mais, et, ta présence à toi, et, parce que c'est comme l'impression que tu n'es pas là. Et ça, c'est la vérité. Euh, il me répond en me disant, mais j'ai toujours été là avec toi. Et là, ça m'a consolé le cœur de réaliser que même si, en certains moments, on ne voit pas euh, le Seigneur, mais puisqu'il a fait la promesse d'être avec nous tous les jours, nous qui avons cru sa parole, effectivement, parce que l'Écriture ne fait pas qu que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il ne campe pas autour de tout le monde, parce que tout le monde ne connaît pas Dieu, mais il campe simplement autour de ceux qui les craignent et qui les connaissent et pour les arracher donc du danger. Donc, la fidélité du Seigneur, notre Seigneur est, est vraiment euh, quelque chose dont on doit être sûr et certain que jamais il n'abandonne ceux qui lui appartiennent. Sur le chemin, dans le cheminement, on peut avoir des faiblesses, on peut avoir ceci, mais le Seigneur, notre Dieu, a toujours sa main pour pouvoir réellement aussi protéger son peuple. Et nous sommes effectivement un peuple qui lui appartient et auquel il prend soin. C'est pour ça que même dans un temps comme celui-ci, il est toujours nécessaire de nous souvenir de sa parole, de, de ses promesses. C'est cela notre reconfort. C'est pour cela que David pouvait dire avec assurance que je sers ta parole dans mon cœur. Et ça, c'est très important de pouvoir réellement réaliser que c'est la chose la plus importante qui te préservera aussi de, de tout mal, de tout danger, effectivement, de tout ce qui n'est pas conforme, effectivement, aussi à la parole de Dieu et à sa volonté. Et Dieu nous accordera la grâce de pouvoir avancer dans cela. Ce matin, je voudrais, si le Seigneur le permet, lire avec vous dans euh, les Saintes Écritures. Une parole effectivement pour que le Seigneur nous aide à pouvoir aussi voir et réaliser en réalité combien ce Dieu est tellement merveilleux et tellement aussi euh, glorieux et précieux pour, euh, pour nous et aussi l'amour qu'il n'a jamais cessé de pouvoir déployer Envers effectivement son peuple. Et même nous croyons aussi de tout notre cœur, c'est aussi pour l'humanité tout entière que le Seigneur, notre Dieu, manifeste son amour. Il est vraiment bon parce que l'Écriture nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait donc la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu est tellement si grand, à tel point que. Et nous avons entendu que l'Écriture nous fait savoir que c'est que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. C'est-à-dire qu'il manifeste son amour à, à l'endroit des hommes sur la terre. Il dit que, c'est vrai, il ne tarde pas la compétence de ses promesses, mais il use de patience en fait qu'aucun ne périsse, mais que tous reviennent donc à la répentance. C'est pour ça qu'il donne encore l'occasion à l'humanité, aux hommes, de pouvoir réellement aussi entendre donc la parole de Dieu. Nous sommes dans un moment, dans un temps aussi. Merveilleux et, et glorieux aussi, parce que nous sommes un peuple que Dieu a accordé la grâce de pouvoir avoir les yeux ouverts. Souvent, nous le répétions, nous disions effectivement que tous ceux qui nous ont précédés, donc les prophètes et tous ceux-là, les qui connaissaient réellement ces dieux, effectivement, et en ayant eu la grâce de voir effectivement aussi le plan de Dieu, leur désir était de pouvoir vivre dans un temps comme celui-ci, parce que c'est vraiment le temps où les prophéties bibliques, les prédictions des scènes Écritures euh, s'accomplissent effectivement. Et le peuple qui vit dans un temps comme ça, il, il, il est celui en fait qui fait l'histoire, comme nous l'avons souvent dit, nous, nous sommes dans l'âge de la Odyssée et, et c'est nous en fait qui faisons l'histoire de la Odyssée. Nous devons réellement être conscients de cela effectivement que ce que les saintes écritures, ce que le Seigneur a eu à pouvoir annoncer en rapport avec la Odyssée et comment les choses doivent se passer dans la Odyssée effectivement, nous nous sommes de ceux-là qui sommes aussi bénéficiaire effectivement de bienfaits de notre Dieu, effectivement, parce que les calamités et les tribulations vont venir dans ce monde dans lequel nous sommes, dans cet âge, effectivement, parce que c'est l'âge le plus terrible, en fait. Où la séduction aussi a atteint son apogée et tout ce qui est aussi mauvais, tout ce qui pouvait être aussi pire, effectivement, ben ça se retrouve effectivement aussi dans, dans cet âge, c'est la concentration, effectivement, de tout, hein, un âge de, de mélange, effectivement, où on peut arriver à pouvoir voir qu'effectivement, que tout est mélangé, où le mal est devenu comme présenté comme le bien, et le bien présenté comme étant le mal, c'est pour que nous comprenions, effectivement, le degré en fait, d'horribilité de la chose, effectivement, pour que nous sachions, en réalité, que c'est aussi dans dans ce temps, ici, que Dieu déploie encore cela. Là où hum, le mal a abondé, la grâce du Seigneur a surabondé aussi. Donc, c'est un temps où, comme l'Écriture le fait savoir, le temps de la grâce, mon Dieu, c'est un temps merveilleux parce que, c'est un temps où chaque être humain peut s'approcher de Dieu et Dieu lui donne effectivement la possibilité parce que la porte lui est aussi grandement ouverte. C'est pour ça qu'on entend aussi que l'évangile est aussi annoncé dans différents endroits. Donc nous parlions de l'écriture, nous voulons lire effectivement dans le livre de Colossiens. Je pense que c'est cela pour que nous puissions avancer. Nous allons lire Colossiens au chapitre 1, je pense que ce que nous allons prendre comme écriture. Colossiens au chapitre 1 et nous voulons lire à partir du verset 24. Nous remercions vraiment Dieu pour son amour à notre endroit et sa bonté et aussi pour tous nos frères et sœurs. qui c'est vrai c'est une douleur aussi que nous avons tous parce que nous savons, nous n'avons pas cette possibilité de pouvoir nous retrouver ensemble face à face avec tous nos frères et sœurs. Et, qui aujourd'hui, dans leur maison de différents endroits, prient et implorent la grâce du Seigneur pour qu'on ait cette possibilité de pouvoir nous retrouver ensemble. Nous pensons à vous tous les jours et nous prions que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à raccourcir effectivement aussi les temps, parce que nous avons besoin de cette communion fraternelle les uns avec les autres. Colossiens chapitre 1 et le verset 24, nous lisons, et dit...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 Enfin, que j'annonce pleinement euh, la parole de Dieu. Je pense que dans, dans la version que vous avez, vous, vous inquiétez pas, je vais simplement... La version que vous avez, vous, probablement, la, la, la, la lecture que j'ai fait, il y a quand même certaines différences, probablement, dans la manière dont les choses sont aussi euh, écrites. Je vais peut-être prendre cela dans le Saintes Écritures ici, avec vous. Effectivement, c'est au chapitre 24, effectivement, je redis. dit. dit, donc, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances,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 de ces mystères parmi le païen, et savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui donc que nous annonçons, exhortant tout homme et tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous sommes vraiment consolés et vraiment fortifiés aussi dans notre foi, encore ce matin, de la grâce que nous avons trouvée pour pouvoir réellement nous rassembler encore au oh Dieu devant ta face. Tu es notre Dieu, donnant encore le souffle des vie Père Saint, et nous implorons vraiment ta grâce et ton soutien encore aujourd'hui, comme ta parole nous les fait savoir, que l'homme ne verra pas de pain seulement, mais des doutes de paroles qui sont de la bouche de notre Dieu. Seigneur, nous avons besoin de pouvoir être nourris encore ce matin, mon bien-aimé Père. Tu si nous ayons encore la force de pouvoir encore continuer, Père au Dieu, surtout, avoir encore les désirs, les, les de voir s'accrocher à toi, et aussi les ailes encore pouvoir te servir encore comme tu le veux, Seigneur, tu es le Dieu qui purifie, le Dieu qui sanctifie encore davantage mon roi, ta parole, nous en avons tellement besoin, Père, viens nous parler, Père au Dieu, et montre-nous encore ce que toi, tu veux que nous puissions savoir, et accorde-nous la grâce, voir nous accrocher à toi, sois béni, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint jésus christ Amen. Vous pouvez donc vous asseoir là où vous êtes, nous... Remercions notre Dieu pour cette grâce, effectivement, de ce que nous pouvons avoir la possibilité de pouvoir avoir les scènes écritures que nous pouvons lire et nous savons que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir faire cette déclaration en disant que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Nous pouvons négliger beaucoup de choses dans. Un autre marche, et cela s'adresse euh, aux chrétiens, s'adresse aux croyants, effectivement. Mais il y a une chose qui est très importante à laquelle nous, nous devons toujours euh, prêter attention. Il s'agit de cette parole, et comme vous le réalisez aussi quand on parle de la parole de Dieu, c'est celle qui est écrite, en fait, que nous avons entre nos mains, dont la Bible que vous tenez en hein, vos mains, c'est Dieu notre Seigneur sous la forme écrite, en fait. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que nous, nous réalisons que la Bible nous fait savoir que la parole de Dieu a été faite chère. Or, la parole, c'est celle qui est donc écrite, effectivement, que nous avons l'occasion de pouvoir réellement avoir, parce que nous avons compris que c'est le Seigneur lui-même qui a inspiré les prophètes et aussi les apôtres en réalité, parce qu'il les a instruits et puis lui-même, il est venu habiter en eux pour continuer à pouvoir réellement aussi parler et prêcher encore l'évangile. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, notre Seigneur. Il est vraiment merveilleux parce que il a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. alors viendra la fin. Il s'agit de la bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire que la parole qui vient du Seigneur lui-même pas de ce que nous pouvons arriver à pouvoir lire et puis, concevoir dans notre pensée, mais non, cette parole vient donc de lui-même. C'est-à-dire qu'il est celui qui jusqu'aujourd'hui continue à pouvoir travailler et proclamer le même évangile, effectivement, qu'il a eu à proclamer, parce que sur la terre, il a prêché cela. Et comme vous le savez, il a eu à pouvoir faire toutes les, les, les tâches, effectivement, et puis les ministères qui sont donc dans les scènes Écritures, le Seigneur lui-même, il les a exercés, il les a aussi accomplis sur la terre. Prophète, vous le savez, fils de l'homme, on a dit apôtre, vous le savez aussi, dans les scènes Écritures. Donc il a eu à pouvoir faire cela. C'est pour ça qu'il continue encore aujourd'hui au travers des cinq ministères pour... ...arriver à pouvoir édifier donc son Église. Donc nous réalisons l'importance que révèle la parole de notre Dieu comme nous l'avons aussi entendu. Ce que nous ne devons pas négliger cela, c'est très important pour le Fils et les filles de Dieu... D'ailleurs, nous réalisons que si nous sommes devenus fils et filles de Dieu, ce n'est pas par nos lèvres, effectivement, mais c'est parce que nous l'avons expérimenté. Comment avons-nous expérimenté cela Nous l'avons expérimenté par la parole que nous avons entendue, que nous avons reçue et qui a fait son travail dans chacun de nous. C'est aussi la raison pour laquelle que même dans un temps comme celui-ci, nous voyons que réellement que le monde peut avoir fait tout ce qu'il a eu à pouvoir faire. Effectivement, les progrès ont atteint, effectivement, des dimensions tout à fait aussi grandiose, Effectivement, et puis, la richesse du monde, les gens ont, ont engrangé autant des, des choses. Effectivement, mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où personne ne peut sortir, personne ne peut aller, nulle part, effectivement, confiné dans la maison et que on interdit même aux, aux entreprises de pouvoir fonctionner, alors que c'est ce qui fait la fierté des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, effectivement, aval leurs entreprises et puis faire des contrats. Aujourd'hui, tout est fermé et le monde est, est comme dans un chaos. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est presque partout, même dans les pays où on parle même qu'il y a presque pas disons, des, des petits cas du coronavirus. Vous attendez que euh, ces pays-là, on les a obligés de pouvoir euh, fermer les écoles. J'en ai, ai constaté, je regardais par exemple Madagascar, il n'y a que 25. Bon. Nous n'en parlons pas de Madagascar, mais le Gabon, par exemple, parce que nous avons des frères là-bas aussi, puisque, comme vous savez... Je reçois des appels presque partout, de frères qui sont donc au Gabon. Et là, ils m'ont dit aussi que là-bas, chez eux, au Gabon, on ferme les écoles, on ferme les entreprises, on, on, les gens doivent rester à la maison, c'est Donc confinement, confinement, comme ici. Je pose la question, mais est-ce que vous savez combien de cas de coronavirus sont chez vous Parce que j'ai dit, mais chez nous, ici, en Europe, on en a des milliers des milliers, c'est pour ça qu'on fait cela mais là-bas, on a fait combien En fait, là-bas, au Gabon, je pense, ils annoncent seulement, je pense, 16 ou 15 donc pour 15, donc tous les pays entiers, il est complètement... Il y a même un pays, je pense, il n'y en a que, que 4 ou 5. Je pense 4 ou 5. Et 4 ou 5, donc zéro décès. Mais bon. Alors ils, ils sont confinés. Et il y a même les pays là, en Afrique, il y en a où, où les, les, les, les policiers viennent avec les matraques, frapper même des personnes qui sont de mamans à l'extérieur parce que les mesures étaient telles qu'ils doivent être confinés. Pourquoi Il y a quand même trois cas. Zéro décès et ça on doit qu'on finisse. Bon bref, nous comprenons que le monde est dans C'est là que nous nous comprenons effectivement que il y a quelque chose qui soit plus important que tout ce que nous pouvons voir sur la terre et dans la scène du monde effectivement. C'est cela ce que nous considérons, c'est ce que Dieu est et sa parole est. Alors, nous l'avons lu ici, il dit, l'apôtre Paul, il dit, mais je me réjouis, vous connaissez l'apôtre Paul effectivement, euh, ce qu'il était, parce que c'est là qu'on voit aussi la puissance de la parole de Dieu dans un être humain. Comment... D'un homme souillé, comment d'un homme impur, comment d'un homme qui était effectivement aussi euh, contre les choses qui concernent Dieu, effectivement, on dirait, c'est vrai, un, un croyant, mais un croyant, selon la tradition, effectivement, Dieu peut le changer en l'espace d'un temps. L'apôtre Paul était celui qui combattait l'évangile, qui était vraiment euh, quelqu'un qui, qui ne voulait même pas entendre parler de Christ, notre Seigneur, effectivement. Et voilà que du jour au, au lendemain, alors qu'il était vraiment à cheval pour aller détruire sur le chemin de Damas, vous connaissez cela, il a rencontré donc le Seigneur sur ce chemin, alors qu'il est passé de Saul, effectivement, à à Paul, effectivement, que nous voyons. Et il se réjouit vraiment de cette grâce, effectivement, que le Seigneur lui a accordée, comme il n'en fait pas. Alors, c'est lui qui nous parle ici, dans Colossiens. D'abord, verset 1, il dit ici, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et les frères sostenent effectivement au sein et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Donc, il a cette joie de se présenter en montrant effectivement au peuple de Dieu qui il est, ce qu'il est devenu. Mais je suis apôtre par la volonté de Dieu. Alors qu'avant, il combattait effectivement ces gens. Dieu qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Maintenant, il parle de lui, effectivement, de son apostolat, avec beaucoup de reconnaissance, effectivement, au Seigneur, et la grâce et les privilèges que le Seigneur lui a accordés. Comment l'est-il devenu Simplement par la parole de Dieu qui transforme et qui change donc des hommes. Donc nous avons donc cette assurance qu'effectivement, que la confiance que nous devons avoir dans le Seigneur a son importance, parce que le Seigneur, notre Dieu, est toujours efficace jusqu'aujourd'hui, et il agit encore. Alors c'est pour ça qu'il nous dit que, après avoir parlé, effectivement, montrant ce qui, est que la grâce de Dieu a accordé, effectivement. Et puis il nous dit ici, Louis, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. C'est celui qui faisait souffrir les autres, effectivement, aussi. Et c'est lui qui persécutait l'Église, comme vous le savez, et qui n'en avait rien à faire parce qu'il dit, mais et quant aux ailes persécutées de l'Église, effectivement. Mais aujourd'hui, il, il s'est réjoui de ce que lui maintenant, il souffre à cause de cet évangile. Vous savez, c'est quand même extraordinaire quand on peut voir des situations comme des personnes comme ceci. C'est vraiment un paradoxe. Hier, c'est lui qui faisait souffrir, il poursuivait ces chrétiens-là parce qu'il les trouvait effectivement comme des hérétiques. Mais aujourd'hui, c'est même Paul, effectivement effectivement Dieu grand est devenu la personne qui qui accepte de souffrir pour Christ que Christ qui lui qui lui qui crucifie effectivement lui en fait qui qui qui fait mal l'église effectivement il accepte d'être persécuté à cause là il trouve cela aussi un honneur effectivement de pouvoir euh, être euh, dans dans cet état de souffrance effectivement cela aussi nous rappelle effectivement cet homme du nom de Moïse qui était un prince là-bas, qui pouvait devenir roi, effectivement. Et ça, c'est quand même très étonnant de pouvoir réaliser comment ce changement peut se faire, effectivement, dans les gens. Mais Dieu est vraiment puissant. Je crois que c'est dans le livre des Hébreux, je pense, pour cela. Juste pour que nous puissions voir un rapport avec um, Moïse. Je pense c'est dans les livres des Hébreux pardon, hébreu, oui, hébreu au chapitre 11 et, et nous lisons effectivement euh, et cela euh, Hébreu chapitre 11 le, le verset 24 il nous dit c'est par la foi que Moïse devenu grand devenu grand donc euh, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et, et pourtant c'était un honneur évidemment parce que Pharaon était un grand roi avec beaucoup de richesses, évidemment. Il dominait. Être fille, fils de la fille du pharaon, c'était être un héritier, quand même, quelqu'un qui avait des honneurs, quelqu'un qu'on craignait, effectivement. Donc, euh, qui peut refuser de pouvoir avoir une telle autorité, un tel privilège, effectivement, Il a goûté, effectivement, cela parce qu'il a grandi dans, dans ces, dans ces méandres-là, effectivement, dans ces palais, dans, dans cette gloire, effectivement. Alors, on nous dit ici que c'est, verset dit, mais,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 car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Je pense que nous pouvons, dans votre... Dans, dans les scènes, je, je, je vais quand même essayer de pouvoir trouver cela aussi, parce que, bon, la version que vous avez, par rapport à ce que moi j'ai, la manière dont les choses sont aussi exprimées... Bon, j'aurais dit quand même ici, on dit verset, donc, hébreu, verset 24, et je pense que c'est cela que nous avons, lui, avec vous. Alors, verset 24 ici, il nous fait savoir... <coughs>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 nous comprenons que cet homme qui, d'une certaine manière, avait ses privilèges de, trop, de, trop, de devenir aussi un pharaon plus tard, mais c'est très touchant de pouvoir entendre que cet homme, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, il, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous savez, l'homme aujourd'hui, de l'humanité actuelle, effectivement, on te prend pour un fou, être là, Évidemment, avec tout ce qu'on... Parce que tout ce que l'homme, l'être humain sur la terre, veut aujourd'hui, c'est le bien-être et l'aisance, effectivement. C'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on court à gauche et à droite, effectivement. Le bien-être matériel, financier, ainsi de suite, effectivement. Et cet homme avait cette occasion-là de pouvoir l'avoir. Et il y était effectivement dans ces billets effectivement, parce qu'il est fille de pharaons. Alors on nous dit que ici on nous fait savoir qu'il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors. C'est quand même pas possible qu'un être humain qui, comme nous raisonnons, puisse arriver à voir une raison. Il a fallu que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est la parole de Dieu qui arrive à pouvoir, effectivement aussi, à la puissance de pouvoir changer un chien comme moi à un fils de Dieu. Il faut qu'il y ait une puissance dans cette parole. Il faut qu'il y ait une puissance. Il effectivement des, des transformations dans cette parole. C'est pour ça que nous pouvons entendre ce qu'il dit. Il dit l'apôtre Paul, qu'on effectivement dans Colossiens au chapitre 1, que nous retournons, le verset 24, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. » Parce qu'un être humain normal ne peut pas se réjouir dans les souffrances. Nous savons que quand nous passons par des épreuves, nous... Nous nous plaignons, nous murmurons, nous disons, mais Seigneur, pourquoi cela m'arrive, pourquoi ceci, pourquoi moi, pourquoi pas moi l'autre, pourquoi moi, pourquoi moi C'est toujours comme ça, on ne peut pas se réjouir, effectivement. Et lui, il dit que je me réjouis, je me réjouis. Je me réjouis, c'est que s'il si arrive à pouvoir dire cela, c'est qu'effectivement, quelque chose s'est passé dans cet homme. Il faut qu'il ait arrivé à pouvoir trouver quelque chose dont il a réalisé que ceci a plus de la valeur. Eh bien, c'est plus ou moins aussi la même chose que ce que nous avons lu avec, avec Moïse, évidemment. Moïse a dit qu'il a trouvé, nous le rédigeons encore, au verset 24, je pense, verset, verset 24, il dit, mais voilà, donc, <coughs> il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 Peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'eau propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors, que les, que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous avez remarqué que ça semblait bizarre, comme c'était un homme, il était fou. Mais non, il n'était pas fou. En fait, il avait compris. Il avait eu la grâce de pouvoir réellement voir la chose juste qui était importante pour chaque être humain, mais que l'homme n'avait pas eu à pouvoir saisir. C'était quoi, effectivement Mais c'était la source effectivement, toute chose, donc Dieu lui-même, la parole de Dieu. Parce que quand nous regardons, effectivement, Moïse a eu raison, parce que ce Moïse ici, qui a accepté de pouvoir prendre l'opprobre de Christ, effectivement, il n'a pas refusé, il a aimé cela, il a voulu la effectivement, d'être avec le peuple, de maltraiter, le rejeter, effectivement, parce qu'il savait, il avait compris que derrière ce peuple ici, il y a quelqu'un, il y a une promesse grandiose. Et ça, Pharaon ne savait pas, il ne pouvait pas le savoir, effectivement. Mais nous avons vu que Moïse avait raison, il avait un privilège, une grâce extrême. Extraordinaire que de voir ce que les autres ne voyaient pas. C'est ainsi qu'on a vu que quand Moïse est venu, il s'est tenu devant qui c'est. Mais celui qui avait toute la richesse, c'était Pharaon. Le roi Pharaon, Pharaon que tout le monde craignait. Cet homme, il vient, il marche, il se devant Pharaon, il se tient devant Pharaon et il dit « Pharaon !» <rire> Dieu dit, demande, laisse aller mon peuple, effectivement, donc le peuple de Dieu doit être sorti. Pharaon enfin, dit, mais comment il peut venir avec une, une telle assurance, effectivement. Et là, Moïse avait réellement aussi rencontré celui qu a, en qui il avait cru, mais qui n'avait pas eu à pouvoir, effectivement, mais qui s'est maintenant manifesté à son endroit, sur le, dans le bousseau ardent, effectivement. Et là, il a compris que ce qu'il avait eu à pouvoir désirer, c'était la chose, effectivement. C'est comme ça qu'il vient. Et c'est avec ce Moïse-là, sans armes, effectivement que l'Égypte entière a été détruite. Vous vous souvenez quand même que tous ces Égyptiens avaient des richesses. Ils avaient des, des, des, des, des, des, des troupeaux, ainsi de suite, effectivement. Et Dieu a commencé à frapper plaie par plaie. Donc, tout l'Égypte, effectivement, avec les richesses qu'ils avaient, tout a été détruit, y compris lui-même Pharaon et toute son armée. Et qui a eu raison, effectivement, c'était donc Moïse. D'accepter quoi L'opprobre de Christ. De quitter effectivement toutes ces richesses, effectivement, pour avancer à cela. Ce sont des choses, effectivement, que les gens ne comprennent pas, en fait. Le peuple de Dieu sur la terre aujourd'hui est considéré comme étant des, des gens inutiles qui ne servent absolument à rien. C'est comme cela que, à ce temps, effectivement, quand, le, quand Pharaon pouvait regarder, effectivement, le peuple d'Israël. Donc, avec les yeux qu'il avait, effectivement, et la gloire qu'il avait autour de lui, effectivement, il le voyait comme étant des hommes qui n'avaient pas d'avenir. Ils étaient tellement condamnés à pouvoir vivre en esclavage. Mais ce qu'il n'avait pas pensé, ce qu'il ne savait pas, ce que derrière cet homme si il avait eu à pouvoir penser, aller un peu dans l'histoire beaucoup plus ancienne. Il aurait pu comprendre qu'effectivement, que non, derrière ce peuple ici, il y a une promesse. Parce que si ce peuple est arrivé ici, c'est parce qu'un jour, et si aussi l'Égypte a connu son essor aussi, c'est qu'un jour, il y a eu un fils d'Israël, c'est-à-dire effectivement Joseph. Qui était entré dans ce pays-là et par lui effectivement, parce que vous connaissez les visions effectivement qu'il a eu à pouvoir effectivement des vaches maigres, et des vaches grasses effectivement ainsi de suite effectivement dont Pharaon ah, ne comprenait pas et c'est lui qui a fait échapper effectivement l'Égypte à ce moment-là. Ils sont ainsi, ils sont... Donc, nous voyons qu'effectivement que le Seigneur notre Dieu, par sa parole, lorsque nous recevons et que nous comprenons effectivement l'important, c'est une richesse tellement profonde. C'est là qu'il nous dit ici dans les saintes Écritures Colossiens, il dit :« Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, pour vous, pour vous. Hein? Et, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est donc l'Église. » Donc, il a compris effectivement pourquoi il vivait. Il a compris, effectivement, aussi pourquoi il avait cette souffrance, effectivement. Parce que souvent, quand nous avons des épreuves, des situations tellement difficiles, on s'est plaint nous-mêmes, effectivement, parce que on se regarde, en fait, dans cette souffrance, effectivement, « Ah, c'est moi, c'est à cause de moi que c'est si ou moi, peut-être que Dieu, euh, Dieu a vu ceci que j'ai pu ici en cela effectivement. » Toujours on regarde cela, effectivement. Et puis, pourquoi Dieu a permis cela pour moi Pourquoi les souffrances sont toujours pour moi Moi, je ne fais que souffrir, effectivement. En fait, on oublie une chose. C'est qu'on oublie. C'est quoi ce que le Seigneur, dans sa prière, lorsqu'il a prié dans Jean 17, il a dit euh, euh, une chose que je vais simplement lire aussi à, avec vous. J'aime bien qu'on lise pour que nous puissions euh, réaliser aussi la véracité des choses et déclarations du Seigneur. Il a dit une chose qu'il a dedans dans sa prière. Il dit ceci. Et voilà, au chapitre 17, il dit... Il dit voilà, il dit quoi que c'est cela qu'il a dit, oui, c'est un. ah voilà, mm -hmm. Mm -hmm. il dit, et je ne suis, verset 11, je ne, suis, je ne suis plus dans le monde, et, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, personne, garde-les en ton nom, oh, c'est vrai que dans ma version aussi ici, il y vous permettez, parce que je dois toujours revenir dans ceci, c'était verset 11, donc Jean 17, verset 11, il dit ceci, il dit, voilà, il dit,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 vous remarquez Il dit « Et le monde les a haïs ». Donc, effectivement, nous devons comprendre qu'effectivement, que du moment où nous, nous, nous donnons au Seigneur, et nous lui disons que Seigneur, nous avons besoin de toi comme sauveur, nous avons besoin de ton salut, effectivement, alors nous devons être conscients que nous avons déclaré la guerre. Nous devons être conscients qu'effectivement, que la paix que nous cherchons avec le, le monde et tous les voisins, ce ne sera plus une paix possible parce que maintenant, ce sera la guerre, et même dans les familles. Les papas, les mamans, les ceci. la Bible a fait comme ça, il a dit, mais la matière, il dit, mais c est, c est, là, c'est sur le bas, parce que pourquoi À cause, à cause de mon nom, il dit, mais vous serez haïs, il n'a pas dit que vous serez aimés, il n'a pas dit que vous serez appréciés, non, il a dit bien que vous serez haïs à cause de mon nom. Et d'ailleurs, dans Matthieu, dans Jean, pardon, chapitre 16, je pense que c'est cela, il, il a dit ceci, euh, Jean, Jean chapitre 16, il dit ceci, euh, nous allons lire avec vous, euh, verset, verset 29, il dit « Ses disciples lui dirent, Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. » C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici leur vient et il est déjà venu où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me, me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » Verset 33 dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'a pas dit que vous aurez de la joie, des encouragements, que les gens vont vous aimer. Non, non, non, non. non. Il a bien dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc c'est cela que, les choses auxquelles tout croyant, tout fils de Dieu qui, qui vient au Seigneur, qui devient cet enfant qui appartient au Seigneur, comme l'apôtre Jean l'a dit, maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu, doit s'attendre à cela doit s'attendre effectivement que le système du monde et le monde ne peut pas l'aimer, il ne peut pas vous aimer. Vous savez que toutes les décisions qu'on peut prendre effectivement aujourd'hui dans le monde, d'une certaine manière ou d'une autre, ça vous devez savoir, que vous êtes un peu des ignorants, mais toutes les décisions qu'on prend par le gouvernement qui vont être prises, effectivement, ne ben, vont, vont pas avoir de problème ou d'incidence sur les autres, non pas du tout. Mais en fait, ces décisions sont prises effectivement Contre le véritable fils et fille de Dieu. Parce que notre ennemi, et c'est celui qui dirige effectivement tous les dirigeants de ce monde, vous savez effectivement comment est la politique, notre ennemi c'est qui Notre ennemi c'est les diables. Et c'est les diables effectivement eh bien, qui est derrière tous ces hommes effectivement et qui inspire. C'est pour ça que nous voyons comme si nous voyons effectivement que maintenant il y a un tel désordre effectivement de choses. Parce qu'il est derrière cela. Et qui est-ce qu'il vise effectivement tout le monde, effectivement, euh, serve ses intérêts, il n'y a pas de problème, parce que les politiciens les savent. Mais ceux-là qui ne servent pas ses intérêts, c'est là qui ont un Dieu en qui, effectivement, ils se sont confiés, parce que c'est lui, quand même, qui était derrière, effectivement, les Sanhédras. C'est lui qui est toujours derrière les religieux, qui ont crucifié le Seigneur, parce que ces hommes-là, s'ils étaient vraiment inspirés qu'ils avaient la foi en Christ, en, en, en la parole de Dieu, effectivement, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Nous l'avons lu dans le Corinthiens chapitre 2, effectivement. Donc, c'est toujours ça, effectivement, Donc l'adversaire le, le, qui Cache toujours effectivement derrière multiforme, effectivement, comme vous l'avez remarqué. C'est pour ça qu'on a les quatre très, êtres vivants parce qu'ils changent de forme, effectivement, pour se cacher. En fait, qu'on le voit pas en fait pour ses prêts, comme quelqu'un qui ne fait rien, mais derrière il fait effectivement du coup, une certaine manière. mais Dieu nous donne effectivement le. Donc il dit, mais je disais, prier, il a prié, effectivement, il dit, mais enfin, maintenant que je vais donc, donc euh, je ne te prie pas, donc je l'ai redonné ta parole. Et je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, verset 14. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Mais je n'étais pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Donc, c'est ça que nous devons comprendre, effectivement, réaliser. Alors, comme l'apôtre Paul nous faisait part, effectivement, il dit Je me réjouis maintenant dans mes souffrances, et, et cela pour, pour vous. Et comme il est dit, effectivement, il dit, mais mes mais, mais souffrances, mais c'est pour vous. Alors nous comprenons, effectivement, aussi que quand le Seigneur nous a donc saisis et qu'il il a eu à pouvoir également aussi agir au-dedans de nous, quand nous l'avons dit, Seigneur, nous t'appartenons, nous voulons vivre pour toi. Nous devons savoir maintenant que nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Il n'y a pas de bons soldats qui s'embarrassent sur la vie pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Dans Timothée au chapitre 2, je pense que c'est là effectivement. Donc on doit comprendre qu'effectivement que nous sommes sur un champ de bataille et que nous sommes dans l'armée de l'éternel, effectivement, que Satan aussi a ah, aussi ses démons, effectivement, aussi, et ces qui sont à lui pour pouvoir combattre, effectivement, ses esprits, effectivement, qui combattent, effectivement, c'est pour ça que le Seigneur donne, effectivement, son saint. Mais nous devons comprendre qu'effectivement, que quand nous lui donnons nos cœurs et nos âmes, effectivement, nous savons qu'il y a une chose qui se passe, que nous l'avons accepté, nous, la, nous sommes justifiés par lui, Et qu'est-ce qui se passe, effectivement Nous disons que, Seigneur, nous t'aimons maintenant, nous voulons mourir à nous-mêmes. Eh bien, nous mourrons. Par le baptême, effectivement. Donc, ça dit que nous montrons que nous sommes morts avec toi, que nous sommes maintenant ressuscités avec toi. Qu'est-ce qui se passe Nous disons que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous ne nous vivons plus nous-mêmes, ce n'est plus, plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, effectivement. Alors, nous avons, nous, nous prononçons ces paroles, effectivement, en disant, Seigneur, c'est à toi que je m'accroche. Il faut que nous comprenions cela. Et si nous, nous, nous sommes morts avec Dieu, nous sommes avec, effectivement, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On doit se poser la question de savoir. Si je dis que Christ vit à moi, quand Christ était sur la terre, il vivait pour qui Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi il a été haï Pourquoi il a été maltraité Pourquoi il a été rejeté Christ, notre Seigneur, n'a pas vécu pour lui. Donc, la vie de Christ, effectivement, était 100% destinée à toi et à moi. Donc, Christ a vécu pour moi. Donc, effectivement, c'est pour ça que les souffrances, nous lisons pour que nous puissions comprendre clairement ces choses. Esaïe au chapitre 53... En fait que nous comprenions effectivement la vie d'un croyant. Hein? Pour que nous cessions de nous lamenter, de nous plaindre effectivement tout le temps. Pourquoi ça arrive Pourquoi moi ceci Nous ne devons pas être comme des païens ou des soi-disant croyants. Ou des incrédules effectivement qui ne comprennent pas effectivement les, les, les, les paroles du Seigneur. Et Esaïe chapitre 53, il nous dit ceci, verset 1. Il nous dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé et, et qui a donc reconnu le bras de l'éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclair pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Pourquoi cela Et pourquoi était-il méprisé Alors on continue, il dit, mais semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Maintenant, on nous dit, cependant, ce sont ces souffrances qu'il a portées. Non, ce sont nos, nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs, nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé donc sur lui. Donc, il, il n'a pas souffert pour lui, mais il a porté nos souffrances, nos souffrances à nous. Nos problèmes, nos difficultés, effectivement. C'est pour ça que c'est lui qui vient au Seigneur, qui aime le Seigneur, que le Seigneur prend dans sa main comme aussi un instrument, oui, frère, mon frère, tu peux être un instrument. Il ne faut pas seulement dire oui, ce sont simplement les prédicateurs, les pasteurs, effectivement. Ainsi. Non, non, non. Toi en tant que frère, toi en tant que soeur aussi, tu dois être un instrument aussi du Seigneur, effectivement, parce que dans le corps de Christ, il n'y a pas homme, il n'y a pas de femme, il n'y a que les, les, les, les enfants de Dieu, effectivement, parce que c'est vrai. C'est écrit dans cette écriture, donc, a, si, nous pouvons lire, effectivement, ni juif ni gris, effectivement, donc nous sommes tous un en Christ. Et cela, alors, nous devons comprendre, effectivement, ce que cela veut dire, effectivement, parce que nous avons été abrivés par un, seul Esprit. donc le même esprit, effectivement, que Pierre a eu, c'est le même esprit aussi que toi, soeur, toi aussi, frère, tu as eu, mais en rapport avec, effectivement, ce que Dieu t'a donné, comme aussi tâche à pouvoir accomplir, effectivement, dans le corps de Christ. Mais nous sommes tous les membres, les membres du Seigneur, du corps de Christ, effectivement, donc les instruments entre les mains du Seigneur, effectivement. Donc nous comprenons que quand nous l'avons, c'est pour ça qu'il y a un travail dans lequel, pour lequel le Seigneur fait effectivement et qu'il désire puissamment que nous puissions atteindre. C'est le travail, d'abord la justification par laquelle nous passons, et puis la sanctification, et puis pleinement le baptême. C'est le désir profond de Dieu, de pouvoir que chaque fils de Dieu qui est venu à Christ puisse avoir le baptême. Et pour quelles raisons Parce que Dieu a besoin de son tabernacle. Toi, tu es un tabernacle de Dieu, moi je suis un tabernacle. Donc le Seigneur ne fait pas ce travail-là pour rester à l'extérieur. Non, il veut être à l'intérieur. Il veut entrer dans sa maison pour conduire effectivement, donc être ce tour de contrôle. Pourquoi il va pouvoir réellement conduire C'est cela que nous pouvons comprendre effectivement que. Alors à ce moment-là, nous devenons des petits messies. Des Christ, comme on l'appelle effectivement, de loin. Alors, puisque maintenant c'est lui qui est en nous, alors la vie qui était en lui, c'est pour ça que cette vie doit revenir dans chacun de nous, la vie qui était en lui revient dans nous. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe effectivement Puisqu'il a vécu non pas pour lui, alors toi et moi, nous sommes aussi appelés à vivre aussi pour les autres. Voilà pourquoi nous comprenons qu'effectivement que sans le Saint-Esprit, il est vrai qu'on ne peut pas arriver à pouvoir entrer effectivement dans la présence. Enfin, je veux dire que dans, dans cette action, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, a fait comme promesse, effectivement, c'est-à-dire dans l'enlèvement de pouvoir partir. Parce que le Saint-Esprit, vous le savez, effectivement, nous en parlons d'un mais bon, vous connaissez ce qu'il en est avec cela. Donc, nous comprenons que Lorsque nous devenons ainsi, alors nous devenons par l'Esprit du Seigneur amoureux du Seigneur. Évidemment, vraiment amoureux du Seigneur, comme nous l'avons entendu effectivement pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. Mais quand nous l'avons, le Saint-Esprit du Seigneur, nous devenons amoureux de la parole de Dieu. Nous devenons amoureux de la Bible, effectivement. Nous demeurons amoureux des saintes écritures. Et alors, étant amoureux de la Bible, la parole de Dieu, nous devenons aussi amoureux de nos frères, de nos sœurs, parce qu'ils ont dit, puisque vous avez été régénérés. Et ça, c'est toujours important, cette écriture-là. Dans Pierre au chapitre 1, le verset 22, je pense que c'est cela. Nous pouvons le lire avec vous, effectivement, pour que nous comprenions cela. Et puis nous retournons dans Colossiens que nous lisions tout à l'heure. Tout en pensant aussi à Donc, un pierre, nous voyons un pierre au chapitre 1. Et, et nous voyons, oh, que le Seigneur nous aide vraiment. Alors, on est dit ici. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22, il dit « Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment ardemment les uns les autres, et j'aime beaucoup cela, et cela de tout votre cœur. » Alors l'Écriture continue à dire « Puisque vous avez été régénérés, quand on parle de la régénération, effectivement, le critique générale, c'est-à-dire que puisque vous avez expérimenté la nouvelle naissance, donc, puisque vous êtes né de nouveau, arrêtez, mais, puisque vous êtes né de nouveau, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, cela est possible seulement parce que vous êtes né de nouveau et que vous avez donc reçu donc, l'esprit du Seigneur qui va vous mettre dans la condition de pouvoir maintenant vivre non seulement plus pour vous, mais, mais pour aussi les autres. C'est pour ça que nous voyons dans le livre d'un Corinthien, au chapitre 13, parlant effectivement, de l'amour donc l'esprit esprit qui rentre qui descend effectivement dans le croyant il change le croyant et j'aime beaucoup toujours comme vous connaissez effectivement cette parole le jour de la Pentecôte ou quand la parole de Dieu a été prêchée au milieu des hommes, effectivement, qui venaient de différents endroits avec leurs sentiments, leurs façons de voir. Mais quand l'évangile pur a été prêché, que la parole a touché le cœur, leur cœur vivement, ma fille viv, m'a touché ces hommes matin de la naissance Et là, ils ont été baptisés, les soucis du Seigneur, Dieu a compris Alors à la Bible il dit, mais ils rentrèrent chez eux, ça travaillait, ils pensaient l'un envers l'autre pour mon frère et pour ma soeur. Il n'y avait pas ce qu'on appelle l'égoïsme, effectivement, c'était simplement l'amour. Et alors on nous dit qu'effectivement, au chapitre 4 des actes, effectivement, c'est rendu, mais tout ceux qui ont, qui ont vécu, effectivement, n'étaient qu'un seul cœur et qu'une même âme. Personne ne disait que ce si m'appartenait. J'ai toujours pleuré Dieu pour ce moment-là. Et je crois que nous allons y arriver aussi que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions atteindre, effectivement, cet amour, comme il dit ici, un amour fraternel, sincère. Ainsi donc, nous nous vivons, donc pour non seulement pour nous, mais pour nos frères -ci. Pour, pour nos sœurs, évidemment. Alors, quand la souffrance frappe un frère ou une sœur, cette souffrance ne peut pas te laisser indifférent. Donc, toi aussi, tu portes aussi cette souffrance, effectivement, en toi. Comme Christ a porté aussi tes souffrances. L'individualisme et l'égoïsme n'est pas dans le corps de Christ. Parce que là, il nous a rassemblés pour que nous puissions, d'ailleurs nous le savons, nous l'avons entendu quand il m'a dit, mais là où sera le corps, là s'assembleront donc les aigles ayant la même nature, mangeant la même notre nourriture et partageant le même pain effectivement aussi. Donc, nous comprenons que cela est, est, est ce qui doit se passer, effectivement, dans le corps. Donc, il me dit, il dit donc, je me réjouis donc dans mes souffrances, comme nous l'avons lu tout à l'heure, effectivement, avec l'apôtre Paul. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances, qui lui, hier, effectivement, combattait persécuter l'Église, mais maintenant, il a, il a eu à pouvoir réaliser, comme Moïse, ce qui était caché derrière, derrière, effectivement, cet évangile, et c'est que cette souffrance a comme un bienfait pour un chrétien, parce que lorsqu'on est haï pour la cause de l'Évangile, Là, cela témoigne qu effectivement que vous avez l'esprit de Christ en vous. C'est un privilège, un bonheur pour un chrétien de pouvoir être haï, rejeté, maltraité, critiqué, insulté. Par les gens, effectivement, sans que lui en soit la cause, effectivement, là vous comprenez que c'est parce que vous aimez les seigneurs. Et comme vous aimez les seigneurs, que l'Esprit du Seigneur est en vous, de la même manière que sur la terre aussi, lui, il a été haï, vous, vous allez aussi hériter aussi la même chose. Alors, vous savez, il nous a dit clairement aussi dans cela aussi, pour que nous comprenions, je pense dans Jean 15, effectivement, quand il nous a hein, parlé, effectivement, de cela, je pense que euh, Jean chapitre 15, nous, nous tournons simplement encore des page ici. Hein, Voyez-vous ici, il dit, hein, nous allons le voir ici, verset hein, verset, verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé.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 comme moi je vous ai aimé. Et Il n'a pas attendu que Pierre puisse l'aimer pour qu'il aime Pierre. Non, non, non, non. Pierre dans son état, là où il était effectivement pêcheur, pêcheur, pêcheur, donc pêcheur, de pêcheurs, et puis pêcheur, pêcheur. C'est-à-dire que pêcheur, de pêcheurs, de poissons, et puis pêcheur d'hommes. Enfin, dire pêcheur, pêcheur d'hommes, c'est-à-dire qu'un homme pêcheur, donc un pêcheur qui a fait qui, fait, qui fait, qui fait, qui vit comme un pêcheur, pas comme pêcheur. Il était pêcheur de poissons, je comprends, vous comprenez. Pêcheur de poissons, mais aussi pêcheur lui-même. Il est pêcheur parce qu'il pêche des poissons, mais il est pêcheur en tant qu'homme. Pêcheur, homme. Alors Dieu l'a aimé comme ça, dans son état dans lequel. Vous avez compris cela Oui, je dire, vous avez compris donc là. Donc, euh, donc euh, et, et, et, et, et, et le Seigneur, notre Dieu, l'a aimé dans cette condition-là. Il a trouvé effectivement celui qui était au péager, tout ça, Matthieu, ainsi de suite. Dans tous ceux qui étaient dans la condition dans laquelle ils étaient, il a trouvé, sachez, sachez. Zachée, Zachée qui était monté sur les secours il n'a pas dit, Zachée va d'abord te répentir, enfin, nous il a aimé Zachée, comme Zachée était là, c'est l'amour du Seigneur Amen. qui a fait que Zachée s'est repenti, parce qu'il il a vu que cet homme, cet homme, glorieux, que tout le monde voulait, voulait avoir, effectivement, avec, avec lui. Il passait sur le chemin, la foule le suivait. Et lui, petit, s'il est monté sur le sucomord, et il voit que cet homme qui marchait, qui marchait. J'ai toujours aimé Dieu, vous savez, c'est des moments tout à fait particulièrement extraordinaires. Il est vraiment digne. Alors, il, il marchait, il marchait, effectivement. Et, et lui, lui, il ne pouvait jamais imaginer que la direction que les seigneurs avaient pris depuis qu'il était sorti, que la foule le suivait, c'était pour aller chez lui. Il ne s'en rendait pas compte. C'est pour ça que sur le psychomore, il s'est caché là pour pouvoir monter, pour voir effectivement. Et il voit seulement la personne qui vient et qui s'arrête là, sous ce psychomore-là. Zachée descend. Alors il s'est rendu compte qu'il connaissait même son nom et qui il, il savait bien qu'il était cet table là, il connaissait son nom. Alors ça, il, il, vous voyez que il dit mais je vais venir chez toi. Rien que cet amour là qu'il il lui a témoigné, Zachée il dit non, je vais donner tous mes biens aux pauvres. Je vais je vais ramasser les divines. Il dit mais non, la, la grâce simplement il dit est entrée dans, dans cette maison effectivement. Ça fait que ça change l'amour a un pouvoir, a une puissance de pouvoir transformer les choses. Et oui, la Bible nous dit que Dieu est vraiment amour. Alors on lui dit comme je vous ai donc aimé, alors il s'est dit verset 12, Il dit c'est d'ici mon commandement. Je pourrais avoir mon grand amour. C'est d'ici mon commandement. Il dit et c'est d'ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Merci beaucoup. Les uns les autres comme oh, les uns les autres comme, comme je vous ai donc. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Hein. Et c'est d'ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour. Écoutez bien s'il vous plaît. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous comprenez maintenant pourquoi lui, il a dit cela, en fait, qu'il a donné euh, sa vie pour ses amis. Mais si vous prenez dans 1 Corinthiens au chapitre 13, effectivement, fait, il m a dit, mais quand je donnerai même ma vie pour... Vous connaissez Regardez très bien. Et pour que nous comprenons pourquoi lui, il nous a dit cela, effectivement, si c'est important, 1 Corinthiens au chapitre 13... À, euh, pardon, alors il nous dit quelque chose ici. 1 Corinthiens au chapitre 13... À, voilà, voilà, voilà. Un Corinthiens au chapitre 13, il dit, il dit, il dit, verset 3, il dit Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Maintenant, vous comprenez pourquoi elle il a dit qu'il n'y a pas le plus grand. Il dit que lui-même, c'est la parole qui a la vie en elle. Ce n'est pas une lettre, effectivement, que je vais faire ça pour que les gens voient que je suis un chrétien. Non, non, non, non. En vous-même, vous vivez, vous avez quelque chose qui est en vous, qui fait de vous que vous êtes chrétien. C'est pour ça que quand on pose des actes avec l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, alors toutes ces choses-là sont comptées devant le Seigneur. C'est à ce moment-là que tu peux vraiment vivre pour ton frère, sans penser à gauche et à droite, sans penser à calculer que, « Bon, je fais cela comme ça, on va voir que je suis un bon monsieur ou une bonne madame. » Non, pas du tout. Je fais parce que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est la chose qui est dans mon âme pour cela, effectivement. Je, je peux me priver des choses parce que je vais faire ça pour lui. Sans que, bon, écoutez, aujourd'hui, bon, aujourd bon et tu sais, on avait euh, deux cuisses de poulet, bon, comme on est à trois, bon, j'ai dit bon, moi je ne mange pas, comme ça vous, vous pouvez manger. c'est pas ça. Elle dit qu'en fait, que, je donne un exemple comme un naturel, vous êtes à la maison, il y a, vous êtes à trois, et puis bon, bon, il y a, il y a deux cuisses de poulet, et, bien, et, et vous avez remarqué effectivement, qu effectivement que bon si vous vous mangez, l'autre ne pourra pas, pas manger. Que vous effectivement vous, vous êtes là, vous faites comme si vous avez mangé vous-même. Et autres qui viennent effectivement, vous les servez, vous leur donnez effectivement, vous ne, vous ne donnez pas l'impression, de euh, il n'y en avait que deux, donc comme, euh, comme, comme il n'y en avait que deux, ben, on était trois, et eh bien moi je voulais me sacrifier pour vous. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Ça, ça ne vaut rien vaut mieux manger les poulets. dire écoutez, j'ai mangé aussi parce que mon estomac ne va pas supporter. Bon, vous Dieu débrouillez-vous. À ce moment-là, ce serait mieux. Qu'il ait dit, parce que ce sacrifice-là, ça ne sert à rien aux yeux de Dieu. Donc, s'il y en a deux, un exemple comme ça, c'est un peu grossier, mais il faut comprendre, s'il y en a deux morceaux de poulet on est à trois, effectivement, on dit, bon, ah, bon, Bon appétit, c'est bon le poulet que nous avons mangé, tout est bon, effectivement. Et maman ou papa dit, ah oh non, il n'y a pas de problème, moi, ça va très bien. Et ça, c'était prévu pour que vous, vous puissiez manger. Moi, c'est déjà fait, il n'y a pas de problème. Donc, a pas... Donc vous leur montrez qu'effectivement, comme ça, ils peuvent monter que silo. Quand ils disent, bon, moi, je, je me suis sacrifié, ils vont avoir des remords. Comment ils vont manger un poulet Donc, tu as dit alléluia, et je me suis sacrifié pour vous, gloire à Dieu. manger seulement, vous vivez, et moi, je souffre. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent manger les poulets c'est-à-dire que si tu veux qu'ils vivent, effectivement, fais des choses qu'en mangeant, qu'ils aient la joie de pouvoir manger. Qu'ils trouver effectivement, que, ah, vraiment, là, c'est là que Dieu te bénit, c'est là que Dieu te donne encore davantage, effectivement. Donc, nous continuons rapidement parce que je vois que les temps, mais nous pouvons peut-être rester un tout petit peu. Aussi. Alors, il dit, il n'y a, a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.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 Et je vous ai établi en fait que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est toujours merveilleux quand on écoute les seigneurs l'écouter vraiment dans, enfin dans sa totalité. Et bien avec attention, il dit mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et quand on voit même ces gens-là qu'il a choisi, ce sont des gens méprisables auquel même, quand les religieux pouvaient mal regarder et dire, Mais un homme comme un, comme un Pierre, là, un pêcheur, et puis un homme comme Mathieu qui est en train de travailler des impôts, il, il fait souffrir les autres impôts. » Donc tous ces gens-là n'étaient pas des gens à, à, à bonne réputation en grande majorité. Mais il, est, il les a choisis, en fait. Voyez-vous, nos regards et notre façon de voir les choses sont tout à fait différents de la façon dont Dieu regarde. N'oubliez jamais cela pour ne pas que nous puissions avoir une trop autre opinion de nous-mêmes. Si on a toujours une trop autre opinion de nous-mêmes, effectivement, Dieu ne peut absolument rien faire. Il faut que nous ayons des regards, effectivement, toujours comprenant qu'effectivement, que Dieu est toujours suprême, de pouvoir faire ce qu'il a envie de pouvoir faire, comme il le veut, mais nous devons faire, de moi simplement, je dois me soumettre à lui, effectivement. Et c'est comme cela que et lui, il savait, qui était bien avant le commencement. Il savait qui était la femme samaritaine, effectivement, la prostituée, tout ça. Il savait toutes ces choses-là, il le savent. Mais c'est toujours, les seigneurs ont fait toujours des choses qui, qui brusquent en fait. C'est pour ça que les, les religieux ne peuvent pas le supporter. Un religieux ne peut pas supporter la parole de Dieu. C'est là aussi les dangers que j'ai toujours eu à pouvoir dire aux frères et aux sœurs qui ont reçu le message, qui s'accrochent au message effectivement. Les dangers, c'est que vous devenez religieux du message. Vous devenez religieux. Du... Et d'ailleurs, ils sont, ils sont devenus religieux. Et ils, ils ne voient plus effectivement le plan de Dieu. Ils ne voient plus la parole de Dieu. Et ils ont un canevas qu'ils ont imposé. Je, je souffre, je ne sais pas, mais que Dieu ait pitié. Mais ils ont un canevas qu'ils ont établi pour les gens. Et les gens sont dans ce canevas-là. Ils sont religieux. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils peuvent porter de longs trucs, mais devant Dieu, ça ne vaut absolument rien. Parce qu'on est dans la religion, on est dans les dogmes, effectivement. Il faut qu'on revienne, effectivement, dans la marche, pour qu'on voit clair, qu'on apprécie les choses de la bonne manière, effectivement, comme Dieu veut que cela soit aussi fait, effectivement. Il dit, je, je, je, je, il dit, euh, si, verset, verset, verset, ce n'est pas, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai donc choisi et puis et je vous ai établi en fait que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc il a bien dit aux, aux, aux, aux disciples qu'effectivement qu il y a quelque chose dont tu dois avoir la certitude et l'assurance. Et ça c'est quelque chose que je crois qu'ils doivent, devait avoir prêté attention. Et aussi il y a un moment aussi où il avait dit une chose dans le saint, je pense c'est dans Luc effectivement il, il a soufflé sur eux. En disant, recevez donc le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, non, c'était donc la, la, la, la promesse de l'assurance eux allaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Que rien au monde ne pouvait les empêcher de l'avoir. Donc là, c'était une certitude que c'est déjà pour vous. Amen. Et là, il leur a dit effectivement que je vous ai choisi, moi, je vous ai établi, il dit, afin que, il dit, mais, il dit, mais, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Mon frère et ma soeur, il ne pouvaient pas manquer de porter du fruit. Ça, le fruit allait se manifester, puisque le Seigneur a dit cela. Donc le fruit devait se manifester. La preuve, c'est qu'on on a vu dans leur vie. Le fruit de l'Esprit, tout cela, effectivement, ces hommes, ils avaient la vie de Christ, effectivement, donc rien ne pouvait, cela ne peut pas manquer, frère et ça. Et c'est cela qui est très important pour nous. Et puis, il dit, il dit que votre fruit demeure. Et cela, ce ne pas que ça allait être vraiment un jour et puis un jour passé. Non, non, non, non, non. Tous les jours de leur vie, effectivement, puisque le Saint-Esprit est le chaud que Dieu t'a donné. Quand Dieu t'a donné cela, mon frère et ma sœur, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait des secousses dans ta propre vie, ainsi de suite, effectivement, le ciel tu ira. Comme, comme une soeur m'avait posé la question, elle dit, mon frère, je voulais te demander, tu par des années, quand quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit et qu'il arrive à pouvoir pécher que le Seigneur vient, est-ce que le Seigneur va le laisser ou bien il va partir alors j'ai dit, euh, oui, ma soeur, il dit oui, par exemple, quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, et je crois que cette question vous intéresse aussi, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, et que voilà, que il, il, il pêche, il est, il, il, il pêche et que le Seigneur vient. À ce moment-là, effectivement, est-ce que le Seigneur va le prendre ou il va le laisser Sa question était tellement si bonne. J'ai dit, oui. Il dit, mais ta question elle est bonne, ma bien-aimée sœur. Je pense que c'est, euh, je crois que c'est notre jeune sœur Rabbi qui m'avait posé cette question-là, il n'y a pas très longtemps. Alors, je lui ai dit, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, ta question, elle est bonne. Je dit, mais la euh, qu personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et qu'il a, il, il, il a péché, et que le Seigneur vient à ce moment-là, euh, tu me poses la question de savoir s'il si va rester ou il va partir. Et je lui ai répondu, j'ai dit, mais une personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il est où en fait Mais il est dans le corps de Christ. Quand le Seigneur vient, il va prendre quoi Il va prendre le corps de Christ donc cet homme là effectivement mais le Saint-Esprit quand même conduit le Saint-Esprit travaille effectivement quand un homme qui a baptisé Saint-Esprit il a péché la repentance vient donc il ne va pas vivre avec les péchés toute sa vie parce qu'il ne peut plus pécher est-ce que vous comprenez donc l'enlèvement vient mon frère et ma soeur tu pars parce que Dieu a marqué de son saut sur toi en disant que celui-ci il est à moi, celui-ci est à moi donc advienne que pourra mais cette personne m'appartient, il partira donc c'est là qu'on doit comprendre. C'est pour ça l'importance de ce que nous sommes appelés à pouvoir avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est lui qui te conduira, celui qui te convaincra du péché. Lui qui, donc il ne va pas te laisser tranquille parce que tu es devenu un temple du Dieu Tout-Puissant. Donc il va agir davantage en toi. Si le Seigneur vient aujourd'hui, tu pars. Ah oui, bien sûr, mais il a versé son sang pour toi. Et quand Dieu te voit, il ne te voit pas comme les autres mondiaux. Non, non, non, lui te voit différemment à cause de ce qui est a dedans de toi. Et l'amour que tu as pour la parole, mon frère et ma soeur. Donc Dieu, notre Seigneur, il agit. La question du péché a déjà été réglée. Amen. Et vous savez, je ne vais pas rentrer dedans, mais, car par une c'est l'offrande. Donc, nous sommes donc sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a vie qu'à qu'à une seule offrande, Il a amené à la perfection tous ceux qui sont donc sanctifiés. En tout cas, nous comprenons que... Et là où il n'y a plus question de péché, eh ben, il n'y a plus. Donc, le Seigneur a déjà ouvert la porte. Donc, nous comprenons l'importance de cela, effectivement, en rapport avec la, le baptême. C'était la question de notre sœur, que je l'avais déjà répondu. Nous continuons. Il dit, il dit, je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Verset 18, il dit, si le monde vous hait, il n'a pas dit que le monde va vous aimer. Souvenez-vous de sa prière, ça c'est verset 15, verset 17, il dit. verset 18, il dit, si le monde vous hait. Ça c'est quelque chose que vous aimons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours être conscients. Pour que nous ne puissions pas nous plaindre à Dieu, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi est-ce que quand j'avance là bas, ça ne marche pas effectivement, ainsi de suite, effectivement. Oui, Satan mettra toujours des bâtons, mettra toujours des obstacles sur ton chemin. Tu vas pour chercher du travail et tu vois que Seigneur, j'ai posé ma candidature, mais ça ne marche pas. Oui, Satan ne veut pas que tu avances. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit Le projet que j'ai formé pour toi sont des projets de bonheur. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas te décourager. C'est la persévérance que tu vas pouvoir avoir. Sachant que tu es un fils de Dieu, Dieu ne va pas te laisser comme un mendiant. Il va agir. Donc, c'est la manière de où... voir, oh, mais Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai envoyé 2500 candidatures, je n'y reçois rien. Mais vous avez des frères qui sont ici et qui ont eu à pouvoir envoyer des candidatures. Aujourd'hui, ils ont du travail. Ce qui veut dire que le Seigneur, notre Dieu, donne... Peu importe, les, les, les diables vont combattre effectivement ce que vous allez faire. Mais ce que notre Dieu nous a donné, effectivement, c'est quoi Mais c'est la foi. Résistez à Satan d'une foi ferme et il fuira loin de vous. Donc je, je, quand je regarde, je pense qu'il y a tellement de témoignages que je peux rendre effectivement et que je bénis Dieu. Je pense à, à, mon, à, mon, à mon frère Emmanuel Ouizeïmana et que Dieu bénisse mon précieux frère. Ce frère s'est donné âme avec mon frère Daouda pour que les sites puissent rester. Vous connaissez comment nous avons passé des moments difficiles. On avait détruit les sites, il n'y avait plus rien. Notre frère Emmanuel Ouizeïmana, que Dieu bénisse richement ses précieux frères. Quand je pense à cela, j'ai vraiment des larmes. Ce frère, il, il est jeune, mais à cette époque, il s'est donné de tout son cœur, il ne dormait pas. Il ne dormait pas, il, il a fabriqué de petits. Non, que Dieu bénisse mon frère. Et il a fabriqué des petits, c'était effectivement des morceaux, il pleurait, il pleurait. Et Dieu l'a exaucé, et puis il lui a donné des docteurs. C'est comme ça que ah, si aujourd'hui l'évangile part aussi dans les coins les plus reculés, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui se sont consacrés, qui ont presque donné leur vie pour que, effectivement, que la parole de Dieu puisse aller de loin. Nous avons la grâce d'avoir des sites. Derrière ces sites que vous suivez aujourd'hui, la parole de Dieu, il y a eu des hommes. Et des hommes, un homme comme frère Emmanuel Eiman qui ne dormait pas du jour et nuit, et Dieu lui a accordé la grâce avant maintenant les docteurs, qui ont fait les sites ensemble, pleurant, à ce que jusqu'aujourd'hui nous puissions. Que Dieu le bénisse richement. C'est vraiment des hommes pour lesquels nous pouvons prier. Que Dieu le bénisse beaucoup, leur famille aussi, également. Et voilà que, pendant tout un temps, et il n'avait pas de travail, il avait des difficultés aussi, et qu'il cherchait à pouvoir avoir le travail, parce que bon, sa femme était mais à un certain moment, il me disait, mais et pour le si je vais essayer de maintenant, et pour les sites, comment ça va se passer, parce que ceci si, et cela, il s'est vraiment donné de tout son cœur, il, il était partagé. Il voulait plus avoir le temps pour le, la, la parole de Dieu que pour le travail aussi à ce moment il était un peu des situations un peu partagées. Et qui fait qu'effectivement, qu il s'est donné. Et voilà que le moment était étant venu, effectivement, il avait besoin de travail. Nous avons prié et qu'il a prié surtout aussi au Seigneur. Et le Seigneur a accordé la grâce aujourd'hui. Notre frère a son travail. Et nous remercions Dieu aussi pour ce qu'il fait aussi pour nous. Nous avons les témoignages de beaucoup aussi, effectivement, pour cela. Nous croyons que notre Dieu nous aide et nous soutient. Il dit, si le monde vous hait", est, c'est pour dire que vous devez. Persévérer. Si le monde vous déteste, donc, sachez qu'il m'a haï avant vous. Maintenant, nous avons compris que si nous sommes des enfants de Dieu, c'est qu'il a dit, non, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Donc, pour quelle raison? Parce que <rire> le monde ne peut pas aimer notre Seigneur, parce que s'il si avait aimé les Seigneur, alors nous serions aimés. Il, dit, mais il, il a dit, si, si le monde m'a Haï. Donc, c'est-à-dire que si le monde l'a haï, mais le monde va nous haïr aussi en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit voir, effectivement, que, quelle est la vie, effectivement, que moi, je mène. Qu'est-ce qui se passe, effectivement, aussi, en moi également, aussi. Alors, il dit, mais, euh, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Nous suivons, verset 19, il dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, vous comprenez maintenant « À cause de cela, le monde vous est. Donc, c'est le choix, en fait. C'est ça la grâce d'avoir l'élection de Dieu. Quand vous souffrez pour l'évangile, glorifiez le Seigneur. Ce que le Seigneur vous a choisi et que vous lui appartenez, effectivement, parce que la vie de Christ est au-dedans de vous. Et c'est pour ça que dans toutes les situations dans lesquelles vous pouvez passer, et que ce soit dans votre vie professionnelle, ceci si et cela, glorifiez toujours Dieu, parce que les épreuves par lesquelles vous passez sont nécessaires. Ne vous lamentez jamais, ne vous plaignez jamais, parce que c'est comme cela aussi, comme l'Écriture l'a dit, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, et que les souffrances du temps présent ne sauraient de comparées à la gloire à venir, c'est qu'au travers de... De France, même les, les, les régions, effectivement, tout ça, Dieu te taille. Vous pouvez remarquer que quand un endroit où vous allez travailler, les gens deviennent tellement méchants, ça forme votre caractère. En fait, Dieu est en train de pouvoir vous travailler pour vous donner toujours le meilleur de plus. Il vous fait pas sortir d'ici pour, oh non, j'ai perdu mon travail, je sais pas, mon Dieu, m a m a... en fait, il veut donner toujours encore de meilleur. Ayez toujours confiance dans le Seigneur, malgré les épreuves dans lesquelles nous pouvons avoir, parce que nous sommes dans un monde, effectivement, qui ne peut pas nous aimer. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez aller dans un travail, effectivement, vous devez vous habiller d'une certaine manière, comme le monde le veut. Mais vous, vous ne vous habillerez pas comme le monde le veut, vous habillerez comme, comme le Seigneur le veut, effectivement. Un contraste avec le monde, effectivement, d'où problème. Mais le Seigneur ouvre toujours le portes effectivement, pour que son peuple, effectivement, puisse avoir la possibilité de pouvoir avoir aussi la nourriture, parce qu'il prend soin, effectivement, aussi, de son peuple d'une manière comme cela. Donc, vous pouvez continuer à lire effectivement jean Nous retournons dans Colossiens et puis je pense que je regarde l'heure effectivement. Nous allons probablement aussi nous arrêter. On continuera plus tard. Alors, regardez bien ce qu'il dit. Je me réjouis donc dans, maintenant dans mes souffrances pour vous. Pour vous. Donc, il ne vit plus pour lui-même, il vit pour le peuple de Dieu parce qu'il dit Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est donc l'Église. C'est d'elle donc que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Il est en fait certain que, comme il a dit ici lui-même, effectivement, les souffrances, quand Dieu vous a choisi en tant que frère et sœurs nous l'avons vu, que vous êtes vraiment détestés, le monde ne peut pas vous supporter. Et encore, qu'on peut plus votre raison, si Dieu vous a choisi comme son serviteur, la bouche par laquelle Dieu va commencer à parler à son peuple, effectivement. Alors la haine de Satan, de tous, effectivement, vont se tourner contre vous. Et c'est là qu'on doit comprendre, qu'effectivement, que tout véritable enfant de Dieu ne pourra pas avoir, effectivement, aussi, vous savez, des, des frictions avec le monde. C'est pour ça, c'est vrai, chacun de, des gens sont, sont libres. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu qui aime tellement le Seigneur, que va-t-il faire avec les copains et les camarades du monde à moins que vous deveniez un backslider. Là, c'est tout à fait autre chose. Ah, pardon, un backslider, c'est un rétrograde. Alors, à ce moment-là, vous, vous vous entourez des amis du monde, des copains du monde, effectivement, parce que vous cherchez en fait à pouvoir encore avoir en fait ce reconfort. Ça, c'est ce moment -là. Mais quand Dieu vous a vraiment nettoyé, récuré, on ne vous obligera pas. Vous n'allez vous allez pas vous, vous plaire en fait dans, dans les copains du monde. Vous avez allez, vous allez trouvé quoi dans les copains du monde les verres de bière, les boissons, la musique du monde, les choses dans lesquelles vous êtes sorti, les choses dans lesquelles vous n'êtes plus là-dedans. Donc, ceux dans lesquels le Seigneur vous a fait sortir, effectivement, il vous a nettoyé. Qu'allez-vous trouver encore là-dedans Qu'allez-vous trouver comme plaisir, effectivement, dans les choses dans lesquelles vous étiez auparavant C'est pas possible. Ce qui veut dire que le Seigneur ayant complètement nettoyé, alors à ce moment-là, il y a un conflit entre vous et les mondes. Parce que vos copains vous appellent et disent, mais euh, Jean-Philippe, euh, comment vient de Ah non, je ne me sens plus. Il dit, mais c'est pas possible, tu es devenu comme une poule mouillée. Toi qui étais un, un caïd, effectivement, il dit, non, non, en tout cas, ce caïd-là n'existe plus. Et Alors à ce moment-là, il dit, mais c'est pas possible. Mais Oui, c'est pas possible, mais c'est possible parce que Dieu a fait quelque chose, effectivement. Donc les goûts, les désirs, ce n'est pas qu'on t'efforce de ne pas le faire, mais toi-même. Tu sens qu'effectivement, que, le monde ne peut pas vous supporter. Et comme nous le disions, effectivement, parce que Dieu a fait son choix sur toi. Et c'est comme il est dit aussi, effectivement, aussi ici, c'est la chasse que Dieu lui a donnée. Et comme Dieu l'a choisi ainsi, nous avons vu la vie de l'apôtre Paul. Tout véritable serviteur de Dieu qui est dans la main du Seigneur, soyez-en sûr et certain, il ne pourra jamais avoir l'approbation du monde. Non, il sera toujours haï, critiqué. C'est là qui fait de lui, effectivement, aussi un homme de Dieu. Parce que Dieu est sage, effectivement, quand il est haï, quand il est rejeté, quand on ne l'accepte pas... Dieu les tient à l'écart, effectivement, parce que Dieu doit l'instruire. C'est pour ça que vous voyez comment l'apôtre Paul a été. Si vous pouvez voir, effectivement, dans les chapitres Colossiens, ou chapitre, je pense que c'est Colossiens, au chapitre 3, ou, ou Ephésiens, chapitre 2, 3, effectivement, où il parle de la grâce divine de Dieu en rapport avec... Parce que nous y entrons, mais nous n'aurons peut-être pas le temps aujourd'hui, si Dieu le permet, peut-être dans nos jours à venir. La grâce que Dieu lui a accordée, lui qui était un homme comme cela... <rire> Et puis il dit, lorsqu'il a ce qu'il a pu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler à moi son fils, effectivement, il dit, je n'ai pas été à gauche et à droite, j'ai été dans le désert. C'est dans le désert, effectivement, que Dieu a commencé à. Parce que Dieu veut toujours mettre son serviteur aussi à l'écart. Et à part, effectivement. C'est comme ça que la plupart du temps, on voit que des hommes qui servent le Seigneur, ils sont un peu des personnes qui, d'une certaine manière, sont un peu solitaires, pas aussi facilement sociales, dans le sens que, bon, ils aiment tout le monde, effectivement, mais il y a un certain moment, ils ont besoin de pouvoir être, quand même, d'une manière aussi seul quelque part. Mais c'est en fait le Seigneur qui veut, parce qu'il veut instruire, il veut le prendre entre ses mains, effectivement. C'est comme cela qu'il travaille. C'est pour ça que vous entendez que j'ai envie d'aller dans le désert, quelque part, effectivement. Ça... C'est l'intérieur qui pousse, effectivement, parce que Dieu a voir veut avoir son homme effectivement en face, pour il va pouvoir lui apprendre effectivement les choses, c'est pour ça qu'il a dit, je suis parti dans le désert d'Arabie, et puis quand il est revenu, il dit c'est par révélation que je vous parle effectivement, nous aurons l'occasion de pouvoir le voir peut-être, Dieu vous donc j'ai dit ça et puis nous prions, alors dit c'est d'elle que j'ai été, verset 25 j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous parce qu'on ne sert pas les arbres, effectivement, un homme de Dieu ne sert pas des arbres, il sert le Seigneur et pour le peuple de Dieu. Enfin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et là, ce que nous comprenons aussi, qu'il devient effectivement la cible de Satan parce que, plus il reste effectivement dans la prison du Seigneur et qu'ils reçoivent la parole de Dieu, lorsqu'il donne cette parole, effectivement, le peuple de Dieu est transformé parce que cette parole, c'est la même parole que le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi donner. Elle reste dans la même puissance, effectivement. C'est là qui fait peur en fait à Satan pour que lorsque cette parole est apportée, mais les démons ne savent plus où se tenir effectivement, parce que c'est la parole de Dieu qui transforme, qui agit effectivement. Et quand elle reste dans son contexte, dans la puissance, effectivement, alors les hommes sont délivrés, ils passent des ténèbres à la, à la lumière, effectivement, de Christ. Les œuvres de Satan sont donc dévoilées. Donc il faut absolument détruire. C'est pour ça que les démons, Satan cherche toujours à détruire l'influence des serviteurs de Dieu, ceux que Dieu a appelés. D'une manière ou d'une autre, vous entendez, on les critique par ici, on parlera du mal de, de lui-ci, par ici, effectivement. Ces hommes n'ont pas beaucoup d'amis en fait, n'ont pas beaucoup de gens, parce qu'aujourd'hui ils peuvent avoir des gens, demain ils sont abandonnés, pourquoi Parce que Satan travaille, celui-ci peut dire je vous aime aujourd'hui, demain il va vous haïr effectivement, parce que les diables cherchent pas tous les moyens de pouvoir les mettre dans des conditions telles qu'ils soient dans la tristesse pour ne pas arriver à pouvoir chercher la face de Dieu, dans des conditions difficiles pour ne pas que la parole puisse sortir effectivement, mais Dieu veille pour que le vase soit finalement entre ses mains en fait que... La parole puisse sortir parce que cette parole, effectivement, qui donne la vie. Je termine par cela, je vais dire de suite après. Et nous pouvons le voir, effectivement, aussi dans un salonicien, je pense, ou deux saloniciens. Un ou deux, je pense. Regardez ça bien. Nous allons voir cela. Et puis nous lisons cela, puis nous, nous terminerons cela, évidemment. Regardez bien. Pour que vous compreniez l'importance de cela, comme l'apôtre Paul le fait savoir dans le livre des saloniciens, je pense que c'est cela. Il nous dit ici, au chapitre. 1er ne de le chapitre 2. 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et puis nous prierons nous lisons quelques versets il nous dit ici verset 1 vous savez vous même frère que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe comme vous le savez nous primes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de biens de combat.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 vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Amen. Donc nous comprenons qu'effectivement que c'est cela le combat, que le diable effectivement avec ses ce, démons se charne effectivement tant contre le peuple de Dieu et contre aussi des hommes par la bouche duquel le Seigneur a choisi pour que la parole soit donc prêchée. Et le Seigneur tient son peuple entre ses mains Comme il tient aussi son instruments entre ses mains Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie Soyez donc fortifiés, notre Seigneur est vivant Il travaille encore aujourd'hui Il continue encore davantage à nous éclairer Si nous demeurons, nous demeurons fondés inébranlables de la foi Dieu continuera toujours à agir Parce que sa parole est efficace C'est comme une épée à détranchant Et il agit effectivement dans le cœur de celui qui croit Nous allons nous lever, nous allons donc prier et implorer la grâce du Seigneur le remercier aussi pour tout ce qu'il fait pour nous. Que le Seigneur soit béni. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce pour te dire merci. Je te remercie vraiment pour le soutien, pour le secours. Et aussi pour la parole que tu nous as accordée la grâce de pouvoir entendre encore en ce jour. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui encore, nous sommes heureux parce que nous pouvons encore prendre encore du temps pour pouvoir également aussi méditer ta parole à toi, Père, et réaliser la grâce que nous avons. Nous ne voulons plus être des hommes pressés, nous ne voulons plus être des hommes stressés, nous voulons, nous avons appris maintenant à te donner vraiment du temps, mon de mes Pères parce que nous réalisons combien le temps est tellement si court et que ta parole à toi a vraiment de l'importance pour nous, Père. Merci encore pour cette parole vivante, mon béni de Père Tibissant. plus de n'est pas détranchant mais qui sont les races et les cas, mon bénéfice Père-Puissant, Dieu, qui nous montrent vraiment, père de puissance, oh Dieu, ta puissance à toi, comment tu peux changer les hommes, bien bénéfice puissant Dieu, et ce que tu attends aussi de chacun de nos -père de Père-Puissants, Dieu. Laisse que ta parole à toi puisse entrer dans un cœur qui était même défriché, défléchi. père en fait que tu encore davantage ces effets, Seigneur. Garde ton peuple, mon roi. Le voici aujourd'hui encore derrière leurs écrans, mais soupirant davantage voir cette communion avec toi, avec leurs frères et sœurs. Nous implorons ta grâce, mon bien Père-Puissant, Dieu, pour que cette période puisse vraiment cesser, mon Père-Puissant, fait que nous puissions retourner effectivement dans ta maison, à toi, pouvoir te servir encore davantage comme aujourd'hui d'autres fois. Père, nous serons plus jamais les mêmes, mon bénévole Père Tubissant, Dieu. Nous te servirons davantage avec joie. Et aussi aujourd'hui, parce que nous voyons que tu es le Dieu qui travaillent encore, Père. Souviens-toi de nos Pères Tubissants. Dieu, nous avons prié pour les malades, Père pour son encore les guérir, mon bénévole Père Dieu. Père je pense à mon frère Souza qui est là-bas dans le soin. Je dis, Père Dieu, tu a le comment Je prie pour les bénévole Père Tubissants, que tu lui ramènes, Père à la vie. Tu vois sa femme, vois ses enfants, mon bénévole Père Dieu. Mon frère a besoin de toi, mon bénévole Père Tubissant. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui entend les prières, Père Saint, Dieu. Que ce soit tes enfants, Merci encore, Père tu es Dieu qui agit encore davantage mon roi Sois béni, sois entreté, sois glorifié encore davantage mon Père Saint Nous te sommes reconnaissants pour ce que toi tu fais Seigneur Merci encore pour tout car nous t'avons ainsi prié Père Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie j'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi, c'est le plus beau d'entre eux, digne pour mon âme, il est l'élu de mon âme. Et en lui, seul je trouve Ma purification et ma guérison Mon repos, mon dans les paix, puits dans les tourments Il m'a m'invite à lui, confie chaque sou Oh, alléluia Brillante étoile du matin Il est lui de mon âme c'est le plus beau d'entre dix mille pour mon pain. Mon heureux, mon confort dans les nez, la pluie dans les tourments, oh, une avide à lui, tant y a chaque souci. Alléluia, la nuit, en t'étoile du matin, il est nuits de mon pain. C'est le plus beau d'entre dix mille pour mon pain. Prie et panté sur lui tous mes soucis et même ma tout forte et puissance dans mes tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur les donne par sa puissance, il me garde, même si.